Ouais, je viens ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, tranquille. Alors là, franchement, je vais pas vous mentir que j'ai un petit peu la haine que ce soit le Real Madrid qui ait gagné la Ligue des Champions. Mais bon, ils ont gagné la Ligue des Champions mais ils n'ont pas gagné le cœur de Kylian Mbappé. On va pas se mentir. Grosse félicitations au Real de Madrid qui empoche la 14e Ligue des Champions. C'est du grand n'importe quoi. Bande de voleurs. Mais bon, c'est vrai que là, il y a 1-0, voire 2-0 parce que le but qui a été refusé, on va pas se mentir, normalement il aurait dû être accepté, mais je pense qu'il y a une conspiration. Oui Une conspiration qui a été mise en lieu pour que Benzema n'ait pas le ballon d'or. Parce que là, si vous le remarquez bien, Benzema n'a pas marqué à cette finale. Et là, qu'est-ce qu'ils vont dire Ouais, Benzema ne mérite pas le ballon d'or. Et là, ils sont capables de le donner à Modric. Oui Parce que lui, là, il fait des extérieurs à, à, à tout va. Tu vois ce que je veux dire En tout cas, malheureusement, Sadio Mane, qui euh, pouvait effectuer une année remarquable ne va pas empocher le Ballon d'Or. Là, c'est terminé, on ne va pas se mentir, même s'il a gagné euh, tous les titres qu'il a gagné avec Liverpool, plus la Coupe d'Afrique avec le Sénégal. Là, tu les connais en Europe, ils n'ont rien à faire de la Coupe d'Afrique. Voilà. En tout cas, là, ça fait une grosse saison pour Karim Benzema qui mérite le Ballon d'Or. Mais moi, je suis un petit peu sceptique, j'ai un petit peu peur. Hein? Mesdames et Messieurs Karim Benzema mérite le ballon d'or Vous avez vu le match qu'il vient de faire hein? Le Real Madrid Ce club de tricheurs Qui a gagné 13 ligues des champions Aujourd'hui, on va pas se mentir Bravo à vous Vous avez éliminé le Paris Saint-Germain Une équipe qui était parmi les favoris Vous avez fracassé Liverpool Qui était parmi aussi les favoris Vous avez fracassé Manchester City on ne va pas se mentir, tout ce qu'on a à dire, c'est bravo. Bravo, bravo. Mais là, là, l'année prochaine, vous êtes l'équipe à abattre. Parce que là, trop, c'est trop. 14 ligues de champions hein? Et puis nous, on va où là C'est quoi cette dictature Vous êtes pris pour un président qui vient d'un continent dont je ne vais pas citer pour ne pas avoir de problème hein? Vous venez de quel continent 14 ligues des champions, bande de dictateurs Laissez un petit peu les autres clubs gagner les Ligues des Champions et arrêter d'acheter les arbitres. Vous comprenez Arrêtez d'acheter les arbitres. Grosse force à Sadio Mane. Vraiment. Grosse force à Sadio Mane. Grosse force à Thibaut Courtois qui a sauvé toute la Maison Blanche. À lui tout seul, il a tout fait. Nettoyer les carreaux, nettoyer le sol, nettoyer les fesses de chaque personnel du membre de la Maison Blanche. Vous êtes les meilleurs d'Europe. Mais ça ne va pas durer longtemps. Là, la Ligue des Champions, elle reprend dans quelques mois. Et on va voir qui est le meilleur. Et on va voir si vous avez passé les poules. Parce qu'il y a aussi y a la malédiction. Quand tu gagnes la Ligue des Champions, après, qu'est-ce qui se passe après ah Là, il y a Chelsea qui est parti loin. Mais sinon, là, si tu regardes les autres Ligues des Champions, ceux qui ont gagné la Ligue des Champions, après, qu'est-ce qui s'est passé ah Mais en tout cas, rose force à tout le monde. En tout cas, oui, c'est vrai, vous avez quand même gagné les trois dernières Ligues des Champions avec Zinedine Zidane. Donc nous, ça nous a un petit peu donné euh, la marche à suivre, si vous voyez ce que je veux dire. Là, il y a peut-être Zinedine Zidane qui serait prompt à signer avec le Paris Saint-Germain, ce qui pourrait être vraiment absolument incroyable, parce que ce monsieur, il a 100% de ligue des Champions. En termes de participation, quand il a participé, c'était pour gagner, ce n'était pas pour participer. Tu comprends c'est un coach qui vient à la Ligue des Champions pour gagner. Là, on a vu aussi que Carlo Ancelotti, c'est un traître. Voilà. Là, c'est un traître, je le dis haut et fort. Carlo Ancelotti, tu es la traître. Parce que tu es venu au Paris Saint-Germain. Tu t'es fait éliminer la Ligue des Champions. Tu vas au Real, tu gagnes avec eux. Qu'est-ce que tu as Tu un problème avec Paris Tu pas la nourriture Tu pas le bon vin parisien Hein En tout cas, bravo à tous les Madrilènes. Faites la fête, mais ça ne va pas durer. Hein, parce que la Ligue des Champions, ça reprend là en octobre. On va tous vous fracasser. Tous Tout le monde Oh là là oh, C'est la guerre oh